Bonjour à tous, alors je continue euh, mon commentaire de mon ouvrage pour une France catholique et royale avec euh, la partie sur euh, l'économie. Là, j'entame je, euh, donc euh, le commentaire sur la partie finance et l'usure. Alors, la doctrine catholique enseigne que tout prêt à intérêt et usuraire est usuraire et condamné par le magistère, notamment par la bulle Vix-Pervenit du pape Benoît XIV en 1745. Donc, euh, euh, donc pour définir euh, l'usure, on a deux textes, un de Léon X et l'autre de Pi 10. Voici le sens, le véritable sens du mot usure, quand on recherche un gain et un profit sans travail, sans dépenses ou sans risque, à partir d'un bien qui par lui-même ne produit pas de fruits. En quoi consiste l'usure L'usure consiste à exiger, sans titre légitime, un intérêt illicite pour une somme prêtée, en abusant du besoin et de l'ignorance d'autrui. Alors cependant, euh, le magistère reconnaît que euh, certaines choses peuvent justifier l'intérêt sur un prêt, notamment le préjudice causé, le gain perdu, le risque encouru, ou alors euh, la peine conventionnelle, c'est-à-dire l'indemnité en cas de non-remboursement dans les délais prévus, les frais de gestion du prêt, et euh, aussi euh, si la loi civile l'autorise, si celui-ci est très modéré. Mais c'est un point sujet à caution euh, que moi-même je ne partage pas, euh, puisque, comme je l'indique plus loin, il y a des instruments financiers euh, possibles... Euh, euh, qui peuvent nous dispenser de, de, de, de prêter intérêt. Alors euh, quand on dit qu'on parle de taux d'intérêt très modéré c'est pas plus de 5%. Alors il y a des instruments financiers qui peuvent qui permettent quand même d'échapper à l'usure parce que c'est vrai que notre système tout, tout le système économique mondial repose sur le, les, le, le, les taux les taux d'intérêt. Euh, mais euh, on peut, on peut euh, s'en passer. Notamment, on peut emprunter sans intérêt, c'est-à-dire que lorsqu'un client veut acheter un bien, la banque en fait l'acquisition à sa place et le client lui rembourse ensuite en une ou plusieurs fois le montant du bien, majoré d'une commission déterminée à l'avance et qui reste fixe. À l'échéance du contrat, la banque transfère la propriété du bien à son client. Euh, il y a aussi le crédit bail c'est-à-dire que la banque acquiert le bien mais cette fois elle ne le revend pas au client elle le lui donne en location avec possibilité de rachat au terme du contrat il y a aussi euh, la rente foncière euh, il y a aussi euh, le, le, le partage des profits et des pertes lors de, du, du montage d'un projet en fonction du capital investi et il y a aussi une variante de cet instrument c'est-à-dire qu'un producteur euh, paie ses dettes quand il a livré la marchandise ou les travaux et on a reçu le prix euh, c est, c est que, enfin, et aussi enfin l'actionnariat voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo